Bonjour à tous et bienvenue sur la Marketplace CELSI. Aujourd'hui je vais vous présenter l'un de nos partenaires, Mixdata, une solution de prospection, de ciblage et de base de données b 2 b Mixdata va vous permettre de créer des listes de prospection ultra ciblées. La base de données Mixdata est entièrement sérénisée, nominative et multicanale. Et la connexion entre nos deux solutions, Mixdata et CELSI, va vous permettre d'alimenter votre service commercial. Une fois connecté à Mixdata, vous allez pouvoir créer des listes de prospection via de multiples critères. Ces différentes listes, vous allez pouvoir les importer automatiquement dans votre compte celle -ci. Pour créer cette connexion, il vous suffit d'aller dans votre compte MixData et d'y renseigner vos identifiants celle -ci. Et vous aurez bien offert à MixData un accès à votre CRM. Vous allez maintenant pouvoir déterminer votre cible via votre persona par exemple et alimenter votre CRM en contact. Vous créer vos listes à partir, par exemple, de mots-clés. Vous allez avoir une multitude de critères de segmentation pour affiner au mieux votre besoin et votre cible. Avec, par exemple, des données géographiques ou même une segmentation par effectif ce qui va vous permettre d'effectuer une prospection très ciblée et personnalisée. C'est bien sûr une nouvelle fois une intégration totalement gratuite qui vous est proposée entre celle-ci et Mixdata. Chaque contact qui sera importé dans votre base de CRM celle-ci sera tagué au nom de Mixdata pour une identification simple dans votre logiciel CRM.